plateforme musicale avec le single santé huit ans après la sortie de son dernier album pour le plus grand bonheur de ses fans Etanadji. Et si on à ceux, qui ont pas, à ceux qui ont pas. des sonorités électroniques et cubaines accompagnées d'un texte très engagé le style Stromae y est imparable. Mais cette fois avec le single Santé, le chanteur belge choisit de porter un toast à Rosa, Robert, Céline, des travailleurs précaires du quotidien qui n'ont pas toujours le cœur aux célébrations. Stromae, de son vrai nom Paul Van Haver, en poète défenseur des plus modestes. Lui qui s'est partiellement retiré de la scène musicale depuis 2015. Deux ans auparavant, son deuxième album Racine Carrée explosait tous les records. 4 millions d'exemplaires vendus, plus de 6 milliards de lectures en streaming. Un disque porté par des tubes désormais planétaires comme Papa Oute. Ou encore formidable, le récit de ses amours contrariés. S'ensuivent une tournée d'innombrables récompenses, la pression médiatique est telle que Stroma est victime d'un burn-out. Celui que l'on compare alors à Jacques Brel décide de se retirer de la musique et de se consacrer à d'autres projets. Il y a un côté belge qui fait qu'évidemment on pense à Brel quand on entend la voix de Stromae, surtout sur des morceaux comme Formidable, qui sont vraiment très bréliens. Mais si c'était que ça, si c'était juste du pastiche, il n'aurait pas le succès qu'il a, surtout auprès du public très jeune. Faire danser les jeunes en chantant le quotidien sans misérabilisme, ce sont les ingrédients du succès de Stromae. L'artiste belge partira à la rencontre de ses fans l'été prochain au Festival Rock en Seine, son troisième album devrait sortir dans la foulée.